Je crois que c'est un accélérateur pour plein de gens qui ont eu des idées un peu folles de, faire, de partir, de vivre une autre vie, qui se sont dit bah, « peut-être c'est le moment ». Loin d'être considérés comme des amish, ici on utilise toutes les nouvelles technologies, on ne renonce à rien. Euh, mais par contre on s'ancre dans des, dans des valeurs qui peuvent permettre de, de faire émerger une autre proposition de vie euh, sur Terre. Tu vois, déjà tu te sens moins seul parce que tu il ah, y a, a d'autres moustiques qui ont les mêmes idées et tu vas chercher chez les groupes qui ont 5, 10, 15 ans d'âge Comment vous faites là avec ce problème C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on l'a construit, ça y est, c'est bon. En fait, non. C est, c est, ça y est, ça démarre déjà. Euh, c'est le début de l'aventure, en fait, le vivre ensemble. Et du coup, eh ben, on a plein de problématiques qui sont très différentes de celles à l'étape projet. On est inst installé dans un village. On a un projet de rénover le lieu où on habite euh, dans certaines choses écologiques et aussi de créer du lien sur le territoire. Donc ici, on est vraiment dans le creuset de ce qui se fait de mieux dans ce domaine. En regardant des projets, on se dit « Ah, ils ont abordé ça de, de telle ou telle façon, ils ont rencontré telle ou telle problématique, et ça nous permet d'ajuster, nous aussi, du coup notre, notre vision en fonction des retours et des échos qu'on peut avoir. » témoignages de gens qui sont déjà dans des écoles et de savoir euh, euh, ouais, comment, comment, qu'est-ce qui existe, comment c'est géré, comment les gens vivent, comment, comment ça se passe. Et là on a l'occasion de rencontrer des tas de choses qui se font et, euh, et ça donne un extérieur qui est parfois super euh, apaisant, salvateur, enrichissant, enthousiasmant. Du coup il y a un vrai enjeu à re savoir vivre en communauté, ressavoir savoir vivre en collectif. Et pour moi c'est une des réponses, des grands enjeux, de la solitude, des problèmes sociétaux, de l'écologie.